Coucou, alors là je me trouve au Maroc et ça fait, ça fait deux mois déjà que j'habite ici. Donc euh, je suis en stage au Maroc et j'habite dans une famille d'accueil hein. et donc euh, j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines et là il me reste encore deux semaines sur le terrain. Et c'est complètement différent des endroits où j'habitais avant. Ce qui est relativement incroyable c'est ces paysages qui sont désertiques et à côté d'avoir euh, l'oasis traditionnelle. Ça, c'est une sensation incroyable de se retrouver en milieu des palmiers avec beaucoup de verdure. Et là où je travaille, donc c'est une zone qui est en fait du désert planté. On appelle ça des zones d'extension. Donc c'est différent des oasis traditionnelles, dans le sens où les oasis traditionnelles, ça fait des millénaires qu'elles sont cultivées. Et généralement, c'est avec une source d'eau qui, qui est permanente alors que les zones qui sont plantées est en, en extension. c'est des zones euh, euh, qui, qui doivent euh, en fait, forer pour euh, pouvoir avoir de l'eau et faire l'irrigation parce qu'ici, il n'y a pas assez de précipitations pour avoir une agriculture qui n'est pas irriguée. Voilà, c'est très calme, c'est aussi assez l'hiver, c'est tout ralenti. Quand je suis arrivée, faisait encore très chaud et les mois de, de septembre et d'octobre euh, il est encore relativement chaud ici, parce que là, c'est le sud du Maroc. Et donc, euh, je suis arrivée à Rabat, à la mi-septembre. Mi et ensuite, euh, j'ai fait une semaine de terrain avec d'autres chercheurs euh, dans le sud euh, du Maroc, avant, avant qu'on me dépose ici euh, et que je reste euh, à Tinirir pendant ces, ces deux mois. La vie ici, c'est complètement différent. C'est aussi une société qui est conservatrice, mais d'une manière différente de la Géorgie. Euh, par contre, les gens sont tellement chaleureux. Ça, c'est un très très gros contraste. <rire> par rapport à comment je me sentais en Géorgie ici, je me sens très bien accueillie. Et puis aussi, il y a le fait qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Donc ça, ça aide. Parce que donc là où je suis, c'est une zone qui est berbère. Donc ils ne parlent pas d'Aridja, qui est le dialecte le dialecte marocain, mais euh, bon, reste de, de la colonisation oblige, il y a des personnes qui parlent aussi français. Et après dans ma famille, euh, mes deux mamans d'adoption ne parlent que berbère, donc euh, force et oblige, <rire> j'ai appris deux mots en berbère. Et alors je dis mes deux mamans d'adoption parce que c'est deux femmes qui ont marié deux frères, et donc euh, ces deux familles ont des enfants et on vit tous ensemble dans la même maison. Et ça, j'avoue que c'est très très chouette. Donc, euh, le fonctionnement de l'oasis, en fait, généralement, il y a, il y a trois strates, euh, trois ou quatre strates. Donc, euh, l'étage le plus bas, c'est des cultures annuelles, comme par exemple la luzerne. Et ensuite, euh, c'est ramassé par les familles, ils font plusieurs coupes dans l'année. Et ensuite, c'est apporté dans les maisons pour que la luzerne sèche. Et ensuite, c'est donné au fourrage, euh, aux animaux. Euh, là où j'habite, par exemple, euh, il y a un troupeau avec quelques moutons, et donc la luzerne... Des terres de la famille qui sont de l'oasis traditionnelle servent à alimenter ces moutons. Et ensuite, euh, il peut aussi avoir une autre strate avec des oliviers, euh, des figuiers, des grenadiers. Et la dernière strate, c'est la strate la plus haute, une strate avec des palmi-datiers. Mais tout le monde n'a pas forcément de palmi-datiers. Mais ce que j'ai vu dans... Dans le quartier où j'habite, c'est que les palmizatis appartiennent à la mosquée. Et en fait, l'argent qui vient de la vente des dettes, ça sert à, à faire fonctionner la mosquée, à avoir de l'argent pour faire fonctionner la mosquée pendant l'année. Ce que j'aime dans la vie ici, c'est que c'est un... clairement une... une vie au rythme des saisons. C'est très calme, j'ai l'impression de... de beaucoup me ressourcer. Et aussi le fait d'être entouré par des montagnes, donc... Euh, au nord, il y a le haut atlas et au sud, euh, on a l'anti-atlas. Je pense que ça aussi, ça me pèse beaucoup. Et après, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé, mais je me, sens, je me sens très bien. Je me sens très posée. Un bon équilibre entre être dehors sur le terrain et puis travailler sur l'ordinateur. Ça, j'avoue que ça me, ça me va très, très bien. Et puis, c'est chouette de pouvoir euh, travailler et être dans une autre sculpture, découvrir... Euh, d'autres personnes, d'autres manières de vivre. Euh, je dirais qu'une des principales différences avec euh, ce que j'ai connu avant, c'est que par exemple, on mange tous dans le même plat. Donc on n'utilise pas forcément de, fourch de fourchette ou de couteau. Euh, on mange avec le pain et le pain, il est fait par euh, les femmes de la famille. Donc elles ont la farine et elles font le pain tous les, tous les matins. Et en ce moment, le pain, il est cuit au feu. Du coup, il a un petit goût, euh, un petit goût fumé un peu spécial que j'aime beaucoup. Et dans les plats qu'on a mangés, que j'ai trouvé incroyable, justement, en fait, la luzerne qui, généralement, sert à l'alimentation des animaux. Quand il y a eu de la pluie, euh, donc, en fait, du coup, la luzerne, elle, elle est très peu haute, en fait, dans les, dans les oasis, parce que les coupes sont régulières. Et quand il euh, y a la pluie, euh, la luzerne est suffisamment molle, en fait, pour qu'on la mange, nous. Et donc, en fait, il y a une autre coupe qui est faite juste après la pluie. Donc, on ramasse les jeunes pousses et ça, on peut le manger avec du couscous et ça s'appelle ifneuse. Et ça a un goût, j'ai l'impression de manger une forêt en fait, quand je coupe ça. Je ça, ça génial. Et après, bah, beaucoup de tagine, de couscous. Euh, et euh, le couscous, euh, euh, des fois, on peut le, le manger en mettant du lait fermenté dans le couscous. Mais ouais, ça c'est très, très bon, très faux. Puis forcément beaucoup de thé à la menthe. Alors euh, bon, le thé ne vient pas de, du Maroc, hein, le thé est importé de Chine majoritairement. Mais après ils mettent euh, des aromatiques dans bon, le thé, comme par exemple de la menthe ou de la sauge. Et donc tous les matins au réveil, euh, j'ai droit à, à mon verre de thé. Et puis après euh, le petit déjeuner c'est du pain généralement et, et en ce moment euh, avec du miel hein, ou avec de l'huile. Et euh, ouais, j'appréhende un peu de partir parce que là je vais partir dans deux semaines. Et je pense que ça va vraiment me faire bizarre de quitter cette famille parce que bah, forcément on s'attache aux gens avec lesquels on vit. Et puis euh, c'est vrai que émotionnellement c'était super euh, d'avoir cette famille tous les matins. Je fais des câlins à mes mamans, <rire> d'adoption maman aussi. Ouais. Donc j'ai pas pu euh, beaucoup voyager. Euh, au final, euh, à part la semaine de terrain que j'ai faite avant d'arriver ici. Donc euh, je ne suis pas allée voir euh, le désert du Sahara. Je suis restée dans mon désert à moi ici. Mais bon, peut-être euh, dans le futur, Inch'Allah. <rire>